j j j j, -j Salut à tous les Australiens, c'est Gabriel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui Donc c'est la nouvelle vidéo de WFAQ Ça veut dire c'est la, la vidéo où je vais euh, pouvoir répondre à vos questions Alors, les règles de cette vidéo FAQ, ça va être Pourquoi W? Parce que le W ça va signifier la surprise, attention Donc, les règles, c'est Vous avez le droit de me poser toutes les questions qui vous passent par la tête Le 30 janvier, je vais y répondre et je vais sélectionner eh bien 3 personnes. Donc euh, ça va être euh, ces 3 personnes gagneront des lots alors que ça soit euh, comme j'avais expliqué dernièrement sur une vidéo. Donc le, la première personne gagnera donc un lot de 10 à 20 cartes plus une carte d'une donc d'une valeur de actuellement. Hein, parce que peut-être qu'entre-temps elle aura baissé de 25 euros c'est le démon de la majesté c'est attendez je vais vous la montrer donc là voilà je vous la présente le démon de la majesté voilà le la première personne gagnera ça en plus ainsi que mon un accès à mon skype la deuxième personne gagnera un lot entre 5 et 10 cartes donc et bien sûr euh... je pourrais mettre en jeu aussi euh, donc euh, mon numéro de téléphone personnel Et eh oui ça c'est pas mal Et après bien sûr euh, la troisième personne On va être, euh, Donc gagnera un lot entre Une et cinq cartes Bien sûr euh, que je dis bien Une et cinq cartes parce que c'est euh, Que ça soit des communes, des rares euh, je, je vous propose pas Des ultimates ou des ultras Parce que ça je sais pas ce que j'ai Réellement donc vous me Passerez vos recherches. Je vais essayer de trouver ça. Si je n'ai pas de vos recherches, eh ben, on essaiera de s'arranger comme ça. Bien sûr. Et euh, la troisième personne gagnera aussi un accès au groupe de la team Astral yu gi -Oh sur euh, la. Bien sûr. Sur Facebook. Si vous avez un Facebook. Voilà. Donc sur ce les amis, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. J'en prendrai note. Et je ferai une vidéo spéciale donc le 30 janvier pour répondre à vos questions. Et bien sûr, je voudrais souhaiter une bonne fête à tous les Rémis de la Terre entière. Voilà. Donc, bonne fête à vous tous. Et ciao tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux.